Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire orienté sur l'expérience utilisateur, comment faciliter la navigation de vos clients. Alors, est-ce que vous m'entendez bien tous Allez-y, dans le chat à droite et on avance. Est-ce que vous m'entendez C'est bon, c'est parti. Alors, pour rappeler, saison 1, cet épisode, celui-ci est orienté expérience utilisateur, on va vous expliquer toute cette phase-là, qu'est-ce que c'est exactement et comment mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques. Durée 20 minutes et on finit par les questions-réponses. Alors, qu'est-ce que l'expérience utilisateur ah, C'est assez souvent rappelé d'ailleurs, UX, ça désigne l'ensemble des émotions essentielles et ressenties par un internaute lorsqu'il navigue sur le site web. Donc c'est UX, UI, c'est assez souvent le terme utilisé, et je, on vous explique tout ça. En gros, c'est comment influencer la décision d'agir sur le site et c'est également des indicateurs qui sont pris en compte euh, par Google dans le, la, le référencement, c'est-à-dire euh, le temps de chargement ou la taille de police utilisée sur votre site, est-ce qu'elle est adaptée au mobile et ainsi de suite. Donc, clairement, c'est faire en sorte que quand on fait quelque chose, quand on clique à un endroit, il se Tout le cheminement soit simple. Pour faire rapidement euh, l'explication entre UX et UI, on va dire que l'UI c'est l'expérience euh, utilisateur c'est vraiment son expérience donc il faut que ça soit euh, simple à utiliser, que ça charge vite euh, qu'il y ait des interactions simples que ça soit ergonomique et l'user interface, le UI, c'est vraiment que ça soit beau, ludique, euh, agréable que ça me corresponde qu'il y ait une vraie charte et en fait les deux font corps voilà. et l'essentiel que votre site doit être Ergonomique, ok. Donc pratique et fonctionnelle, responsive, adapté au mobile et simple d'utilisation. C'est les grandes règles. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il réponde au profil les besoins et envie de votre persona. N'oubliez jamais celui-ci, puisqu'il est, il, il est habitué aussi à un certain fonctionnement ou à, à certains critères, en tout cas, dans les usages. Et du coup, votre site doit répondre déjà à ces critères et à ces habitudes. L'approche doit toujours être centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire agréable à naviguer augmenter la satisfaction de réduire le cycle de vente, c'est-à-dire éviter d'avoir 15 euh, clics, par exemple, à faire, de provoquer trop d'interactions, il faut diminuer l'effort d'internaute, et donc ça va générer plus de leads et améliorer votre taux de conversion. Je pense que vous avez tous fait euh, ce genre d'expérience, un bug d'affichage, une fenêtre impossible à fermer, euh, un site ultra lent, euh, un, un lien qui ne mène pas du tout sur la bonne page, plein de pop-ups qui arrivent partout sur votre sur votre page euh, ne pas savoir où cliquer aussi pour aller à l'étape suivante ou pas trouver l'information. Je pense que ça vous est tous arrivé clairement. Expérience utilisateur efficace permet d'augmenter du coup le temps passé sur votre site, le nombre de pages vues et donc forcément le taux de conversion qui va lui augmenter aussi votre diminuer votre taux de rebond. Alors le taux de rebond, c'est quelque chose qui nous est très régulièrement demandé. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Expliquez-nous tout ça. Prenons ces quatre utilisateurs. Il vient sur votre site web, sur une page, il reste 5 secondes. Il quitte votre site web à ce moment-là. Taux de rebond, 100%. Il est venu, il est parti immédiatement. Deuxième utilisateur, il vient sur votre site web, il regarde votre page, 10 secondes, il clique immédiatement sur une autre page, 10 secondes, et il part taux de rebond 0%, c'est-à-dire qu'il a fait au moins une interaction en fait, avec votre site, une interaction, il a cliqué sur un lien. Troisième, il est resté sur votre page, il a lu un article hyper intéressant, il est resté 28 minutes, taux de rebond 100%. Et, dernier utilisateur, il arrive sur votre page, il regarde une vidéo, taux de rebond 0%. Comme précise Greg dans les, le chat, <rires> merci Greg de, de compléter, euh, plus le taux de rebond est élevé, moins c'est efficace. Plus il est faible, plus votre site est fort et efficace. En gros, il faut amener l'internaute à faire un cheminement d'action ou directement passer l'action. Je vous laisse lire. L'internaute, il faut le guider dans sa lecture. Et ça, c'est un bon exemple de comment l'internaute lit une information. Et pourquoi est-ce qu'on doit le guider dans sa lecture, et comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça Alors, il existe un outil, là, je vous parle de Hotjar, euh, j'ai ouais, le petit logo, H-O-T-J-A-R, euh, il existe en version gratuite, très simple à configurer et installer, et qui permet en fait de détecter sur le site web les zones de chaleur, donc ce qu'on appelle du heat mapping, et de montrer les zones les plus, lues, les plus vues, parce qu'on sait que le, la, la souris suit le regard, mais aussi les zones les plus cliquées. Donc on peut voir clairement quels endroits sont le plus cliqués. Ça permet vraiment de se dire que, si je, là je regarde dans cet exemple très simpliste, hein, on voit que par exemple il y a des clics ici, dans le texte. Ça veut dire que des gens cliquent sur les boutons, OK, mais il y a aussi des gens qui cliquent dans le texte. Donc il faut faire en sorte que votre texte soit cliquable, par exemple. Ou, faire, ou vérifier que le lien qui est derrière fonctionne, bref c'est toutes ces choses là qui obligent euh, à vérifier et qui permettent de voir comment fonctionne l'internaute. Ce même outil permet de, faire, euh, de filmer l'écran, alors ça filme l'écran de l'internaute sur ses usages et son utilisation, c'est totalement euh, anonyme euh, et par exemple quand il va remplir le formulaire, euh, un formulaire ça va cacher les champs. Voilà. Euh, L'objectif étant de filmer sa navigation sur le site, voir ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. Tiens, il regardait le business et finalement il va sur le basique. Comment est-ce qu'il fonctionne? Et où est-ce qu'il clique une fois de plus, on peut voir, on, on retrouvera une liste des interactions de l'internaute et une timeline qui permet de reprendre rapidement le film, d'aller directement aux bons endroits au bon moment. Moi c'est un, un, un outil où je suis assez friand euh, pour améliorer un site web. Il permet et aussi, alors cette fonctionnalité-là existe sur Google Analytics, mais d'aller ajouter les étapes de conversion et de voir le nombre de personnes qui arrivent sur la page d'accueil, par exemple, et qui quittent, donc le fameux taux de rebond, qui euh, vont sur la page tarif, qui s'enregistrent et qui vont jusqu'au dashboard. Si on prend un site e-commerce, page d'accueil, euh, produit, euh, panier, achat, validé. Voilà, c'est un peu ça, ça permet d'avoir les étapes de conversion et voir là où les gens quittent le plus. Cette cette visualisation permet de voir également qu'il y a du coup un certain taux de rebond assez fort sur la partie tarif, de ceux qui viennent depuis la home page et home page qui arrivent sur la partie tarif. Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire sur la partie tarif pour diminuer encore et encore cette page, ce taux de rebond. Et du coup on peut avoir des choses, euh, des visualisations claires sur son site, et euh, même euh, un scroll qui permet de voir euh, plus c'est bleu, et moins de, de gens descendent en fait, donc 100% des utilisateurs voient la partie haute forcément et ça permet de voir jusqu'où descendent les internautes majoritairement alors ça c'est une stat qui est assez dure à voir autrement et du coup ça vous permet vraiment de, de vous dire ok il faut vraiment que je remonte les informations prioritaires ou en tout cas que ma page ne donne pas envie de descendre une, une page il faut considérer ça comme un entonnoir et que ça veut dire que ma page ne donne pas envie de descendre et un petit truc sympa à faire, que nous, on aime bien mettre en place, euh, c'est les tests utilisateurs. Donc là, par exemple, avec la ville de Pontivy, avant de lancer le nouveau site web, on a proposé de faire un atelier le samedi matin à la médiathèque, euh, où tous les citoyens pouvaient venir tester le site. Euh, on avait fait une liste de questions, et ils avaient des informations à aller rechercher sur le site à différents endroits. Et ils devaient nous dire s'ils l'ont trouvé facilement, pas facilement, qu'est-ce qu qui pourrait être amélioré, et ainsi de suite. Et tout ça, tout en filmant l'écran d'internaute et avec le valid mapping et tout ça. Voilà des bonnes pratiques à mettre en place. Mais si on allait plus loin et qu'on vous montrait directement ces bonnes pratiques, voici quelques fonctionnalités à mettre en place. Ou quelques points de vigilance, en tout cas, à apporter sur votre site. Déjà, un champ de recherche qui gère les fautes de frappe synonymes et des variantes. Alors, Algolia, c'est un outil, c'est le moteur de recherche vraiment, c'est une société française qui a créé cet outil qui est devenu le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, ou en tout cas le plus, plus fort dans le monde je dirais euh, et qui permet, vous voyez, quand une faute d'orthographe est faite, hop, de trouver américaine quand même, donc c'est vraiment quelque chose d'intelligent, c'est vraiment un moteur de recherche intelligent sur les fautes d'orthographe et le prédictif Toujours choisir des appels à l'action de couleurs et tailles différentes ça on l'avait vu dans l'étape précédente, mais c'était important de le rappeler, il faut que ça soit bien visible, bien différencié. Il faut adapter votre menu au format mobile, donc quand vous êtes sur le site web, il ne faut pas qu'on retrouve tous vos menus, vos champs de menu comme ça, il faut vraiment qu'on retrouve un onglet en sandwich, les trois fameux traits euh, qui permettent d'aller au menu, et vous pouvez même rappeler le mot menu à côté de ce fameux sandwich pour faciliter encore plus la, la navigation. Un prérequis obligatoire, il faut absolument que votre site soit adapté au format mobile. Clairement, s'il ne l'est pas ou que ce n'est pas parfaitement mis en place sur mobile, il faut absolument refaire cette partie-là, c'est obligatoire. Augmenter la, la quantité d'espace blanc, donc augmenter la lecture, l'aération du site, ça c'est un point très essentiel dans l'expérience utilisateur. On voit encore des sites où tout est collé à gauche, où tout est forcé, centré, ça ne donne pas envie de lire, c'est indigeste aéré, fluidifié. Ne mettez pas 12 000 informations, forcément visibles, directes. Mettez l'information. Est-ce que votre page d'accueil répond à qui, quoi, où et pourquoi Alors, qui vous êtes Quoi C'est quoi votre produit Où est-ce que je peux le trouver ou comment procéder à l'achat Et pourquoi est-ce que je devrais l'utiliser si jamais j'en suis pas convaincu ou je ne sais pas si ça peut m'apporter quelque chose Là, on l'a dans cet exemple-là, il est vraiment dans un bloc, mais imaginez que votre page, c'est en longueur, on me, on me pose régulièrement, on nous pose d'ailleurs régulièrement la question, ah oui, mais euh, les gens, ils vont scroller, ils vont descendre sur la page, euh, ça fait long. Non, les gens défilent sont habitués à descendre sur une page d'accueil, euh, sont habitués à, à, à aller chercher l'information. Il enfin, ne faut pas que tout soit condensé, mais il faut que par contre très très rapidement, ça réponde à ces questions. Donc souvent, le qui sommes nous, on va le retrouver dans le menu en haut. Ça va être l'agence, ça va être autre. Mais on va retrouver aussi cette information en bas de page. Avec souvent une photo d'équipe et puis, tiens, découvrir l'entreprise. Mais votre promesse de valeur et votre appel à l'action, lui, doit être visible immédiatement. Et pourquoi est-ce que vous devrez l'utiliser C'est finalement toutes les informations qui sont juste en, dessous de la pro juste en dessous qui vont permettre de se dire, ah oui, tiens, je pourrais l'utiliser dans quel cas concret, tel et tel cas. Faites attention à ne pr proposer à vos clients que des choix qui soient possibles donc c'est tout bête mais les champs de date de départ là par exemple ben, on peut pas mettre le 45 du, du mois voilà euh, si vous ne livrez pas euh, euh, hors France il faut que les, les adresses de livraison possibles soient qu'en france si euh, vous demandez un numéro de téléphone il faut que le champ du numéro de téléphone euh, puisse comporter au moins dix euh, chiffres voilà. et qui ne comporte pas de nombre de lettres puisqu'on parle de chiffres sauf si vous êtes euh... sauf s'il y a besoin d'ajouter des fonctionnalités mais voilà. ajouter des éléments de, de recommandation ça c'est quelque chose qui joue énormément dans l'impact de l'internaute pour l'aider à se rassurer l'internaute a toujours besoin d'être rassuré et de comprendre rapidement votre produit. Donc là, on n'est pas sur le comprendre rapidement, mais rassuré, comme quoi c'est un outil utilisé ou recommandé, donc il va se poser moins de questions sur qui se cache derrière, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, est-ce que c'est fiable voilà. La landing page originale, qui touche émotionnellement vos clients, très souvent, on va retrouver, découvrir nos produits de cette manière-là. On encourage le plus possible à créer... Alors et une... prendre une grande photo en, en hauteur qui permette de se projeter dans l'ensemble dans et là on parle directement de la photo produit vous voyez la photo produit ici on pourrait faire en sorte que quand on clique sur la photo produit plutôt qu'avoir une simple fiche produit on pourrait aussi ce qu'on appelle faire une landing page c'est à dire une page vraiment hyper travaillée donc ça demande du boulot et c'est souvent fait dans le cadre de sites où il y a très très peu de produits et du coup avec les grands avantages du produit et ainsi de suite mais surtout avec la, la visualisation, c'est-à-dire que l'internaute arrive à se projeter sur son utilisation. C'est exactement la même chose, par exemple, quand on arrive sur un site, hein, euh, qui comprenne directement à quoi ça sert. Là, je reprends, bienvenue dans une boutique en ligne de bricolage. Non, bienvenue dans une boutique en ligne de bricolage avec une utilisation. Donc là, on, on se projette en fait directement en train de bricoler. Il faut montrer la finalité, pour se projeter. Afficher une barre de progression connexion, facturation, livraison, paiement, les quatre fameuses étapes. Alors là c'est un exemple sur, euh, sur un, un panier en e-commerce, c'est exactement la même chose dans une demande de vie si vous avez trois étapes, hein. ou si vous en avez deux, vous pouvez également le faire de cette manière-là. Mettre en rouge toutes les erreurs, direct. Quand on a, ça, je, je, je, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé sur un site où vous voulez remplir tous les champs, Hop, il y a une erreur, sauf qu'il ne vous met pas à quelle erreur, et du coup, vous ne retrouvez pas l'info, ça vous, vous réessayez, vous remettez 3-4 fois, ça vous gonfle et vous arrêtez. Voilà pour les bonnes pratiques régulières, récurrentes. Là, je vais vous montrer des bonnes pratiques plus basées sur le e-commerce. Euh, L'idée, c'est que même si c'est basé sur le e-commerce, sachez que dans vos présentations commerciales, ça peut être utilisé euh, ou euh, utilisé sur le site web différemment. En tout cas, c'est des pratiques plus orientées euh, vente directe. Toujours afficher le prix final à payer dès la, le, la page panier, avant la phase de paiement, c'est-à-dire qu'on a nos produits, plus frais de livraison, on a besoin de savoir combien fait le total. Voilà. Proposer un paiement en plusieurs versements, ça, ça augmente fortement votre taux de transformation. Nous, par exemple, sur euh, tous les sites e-commerce créés avec Shopify, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Alma, et qui permet euh, automatiquement, de, bah, très rapidement et facilement, en fait, de proposer un paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Bah, 3 ou 4 fois sans sans frein, de nombre, 3-4 fois. Euh, du coup, clairement, on n'a plus la même visualisation du prix. Ça ne donne plus le même impact. Alors, ok, 99 par mois pendant 5 mois, c'est plus cher que 495. Euh, quoique, même pas. Euh, on aurait pu être plus cher tant que l'impact psy psychologique et prix fonctionne. Ça le fait. Euh, mais si vous regardez également ces discounts, euh, ils ont beaucoup travaillé ça sur quasiment tous leurs produits euh, assez chers. Et du coup, vous avez directement une offre mensualisée à côté. Votre prix, vous pouvez également le travailler euh, de manière, alors imaginons que c'est une offre annuelle, vous pouvez le représenter en soit X euros par mois, euh, ou alors si c'est une offre mensuelle, vous avez tous vu, je pense, les pubs Renault à la télé, avec euh, je ne sais plus quelle voiture, où ils disent à partir de 1 euro ou 3 euros par jour. À partir de 3 euros par jour, voilà, on est clairement dans ce schéma-là pour faciliter la lecture, euh, euh, diminuer l'impact prix psychologique. Quand vous avez fait une baisse de prix, donc quand il y a eu une baisse de prix, n'hésitez pas à l'afficher. C'est-à-dire que maintenant, c'est 55 euros, ça a plus de poids, en indiquant avant 99, maintenant 55, que juste 55. Parce que du coup, ce qui se passe dans l'inconscient de l'internaute, surtout les, les malins, on va aller chercher euh, des prix réduits, on va aller chercher sur internet un code promo, on va aller chercher euh, des infos à droite à gauche, ou comparer, alors que si tout le monde était à 55, d'ailleurs, ça peut être un prix imposé, mais le fait d'avoir marqué avant 99, maintenant 55, on se dit tout de suite, ok, c'est déjà un prix remisé finalement. Afficher les avis clients en dessous de votre produit, et je préciserai même trois avis clients, et on pourra même ajouter, ils ont aimé au-dessus, en termes de titre, plutôt que avis client. Donc là, c'est la preuve sociale, la preuve par le nombre, euh, et l'avis euh, rentre énormément en jeu dans le choix. Utilisez dans les formulaires. Faites en sorte que votre formulaire propose automatiquement les choix les plus fréquents. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place. C'est pas toujours simple techniquement en fonction de l'outil que vous utilisez, ok mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça change la donne. Je pense que ça vous est tous arrivé aussi. Mettez-vous à votre, à votre place en tant qu'internaute quand vous naviguez sur un site, finalement, euh, et que vous devez dérouler tout le champ et qu'il y a euh, un choix de 2000 euh, possibilités et finalement vous étiez tout à la fin alors que vous avez tous tout, tout recherché. Une petite astuce qui fonctionne assez bien, c'est de préciser plutôt que de montrer ce qui est obligatoire, donc c'est obligatoire, c'est lourd, voilà, Montrez plutôt ce qui est optionnel. Ça met plus en... On est tellement habitué à voir ce qui est obligatoire que le fait de mettre plutôt ce qui est optionnel rend l'obligatoire simple, puisque finalement il y a juste le côté optionnel qui est moins contraignant. Et puis off, vu que c'est optionnel et que j'ai envie de le donner, je vais le donner. C'est un effet psychologique qui marche assez bien. Et donc, si on parle d'obligatoire ou pas obligatoire, proposez à vos clients d'acheter sans créer de compte. Ce qu'on appelle la commande invité. Sur PrestaShop, c'est une fonctionnalité native. Vous pouvez activer la commande euh, en invité. Euh, Shopify également. Et du coup, ne pas obliger votre client à créer un compte, mais bien continuer en invité. Ça vous est aussi arrivé sur certains sites e-commerce de vouloir aller acheter un truc et vous n'avez pas du tout envie de rentrer un mot de passe et tout et tout, parce que c'est une seule commande, vous ne reviendrez certainement jamais. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est une fois la commande passée, donc vraiment après le paiement, là, vous pouvez proposer de créer un compte tout en ajoutant une valeur. À quoi ça sert de créer un compte Pour accéder à vos commandes précédentes ou pour gagner x points de fidélité. Bon, après, s'il n'avait pas l'intention d'acheter plus de fois que ça, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Mais s'il veut retrouver une facture, s'il veut retrouver un document, ça peut être intéressant. Donc là aussi, techniquement, ce n'est pas simple à mettre en place. Peut-être aussi qu'il n'a pas le temps d'acheter tout de suite, qu'il doit faire une validation, euh, validée par un supérieur hiérarchique, pourquoi pas, ou euh, euh, Tata Martine vient d'arriver à la maison, hors confinement bien sûr, et il a quitté son panier, il n'a pas le temps de payer, proposez-lui d'enregistrer pour plus tard, c'est sauvé, c'est de côté, il pourra revenir dessus. Identique, pareil dans le tunnel, Proposer plusieurs moyens de paiement, mais comme en B2B en général, ou comme dans, en, en vente de manière globale. Proposer plusieurs moyens de paiement, carte bancaire, PayPal, trois fois, et ainsi de suite, c'est donner de la liberté dans le fonctionnement. Vous pouvez aussi proposer une, action, une option de collecte gratuite en magasin dans la livraison. Tiens, plutôt que de payer la livraison, ça m'arrange peut-être d'aller la chercher, et hop, c'est gratos. Ça, ça a un impact assez fort. On essaie de le mettre le plus possible puisque clairement ça augmente le taux de transfo et en plus ça vous fait du web to store ce qu'on appelle web to store c'est à dire que votre site web draine du trafic en magasin et avec, euh, avec de la chance je ne sais plus la stat mais euh, ceux qui viennent chercher en magasin consomment en plus à ce moment là donc vente additionnelle et puis bah, proposer plusieurs options de livraison dont la livraison express euh, puisque la livraison express OK ça a un prix vous pouvez même marger dessus, mais c'est clairement une demande des internautes, donc vous pouvez avoir autant la livraison point relais un cycle lent, que la livraison ultra ultra rapide, parce qu'il y a des gens qui sont pressés, qui sont prêts à payer le prix pour, il suffit de se mettre une alerte quand on a ce genre de, de commandes, ou de vérifier, et du coup vous les traitez en priorité, c'est vraiment une valeur ajoutée, et on vous garantit que vous allez générer en plus des ventes supplémentaires, puisque ce qui fait qu'ils achètent sur Amazon, c'est quoi C'est qu'ils sont livrés en 24-48 heures. Donc si vous, vous pouvez avoir la même promesse de valeur, ok, il y a des frais de port, mais s'ils ne trouvent pas votre produit ailleurs sur Amazon, ou qu'il est plus cher, et que vous votre produit frais de port inclus est moins cher, ou même prix, pourquoi pas, ça répond à leurs besoins, vous êtes spécialiste dans un domaine, ils y vont. Laissez la possibilité à vos utilisateurs d'ajouter aux favoris, donc, c'est un peu comme le panier, sauvegarder au panier. Ben là, on peut sauvegarder ses produits, les mettre de côté et revenir dessus plus tard. Beaucoup utilisé dans, dans chez Amazon pour la liste d'envie. Laisser la possibilité aussi aux internautes de venir modifier leur panier. Donc, ça, c'est quelque chose de tout bête, mais de venir supprimer un, un produit ou d'ajouter, modifier la quantité. Essentiel. pré-remplissez les champs de formulaire, tac. si vous avez déjà l'info et que votre outil vous, vous le permet, et votre site vous le permet, remplissez en automatique les infos, il n'a plus besoin de le ressaisir après, bingo, du temps de gagner. Mais faut il faut qu'il puisse quand même venir modifier le contenu, si son adresse mail a changé entre temps, faut il faut qu'il puisse venir changer. Mais faites en sorte que ça se pré-remplisse automatiquement. Sur la page panier, et avant de confirmer le paiement, eh ben, vous pouvez aussi rajouter les fameux avis clients. C'est un élément de réassurance très très fort qui va inciter votre client à passer encore à l'étape suivante. Et dans la le même, le même idée, alors ça, ça peut être à la place du, du, de la page de, du, du moment de paiement ou dans le panier, mais un petit tuto vidéo sur comment utiliser vos produits par exemple. Si vous vendez une machine assez spécifique, vous pouvez refaire une petite vidéo pour expliquer comment ça fonctionne c'est encore un élément de rassurance simple il ne faut pas que ça ouvre ailleurs il faut que ça fasse une petite, une petite fenêtre qui s'ouvre sur le site et qui mette la vidéo en route rassurer à fond l'internaute et vous, du, coup, du coup vous allez aussi rajouter des éléments de confiance qu'on retrouve très souvent sur les pages de paiement certifié, trust machin paiement sécurisé HTTPS, tout ça ces petits éléments qui rassurent qui font en sorte que l'internaute va se poser moins de questions. Même si c'est devenu anodin aujourd'hui, que c'est devenu presque logique et habituel, ben, ça ne fait pas de mal et ça assure encore plus d'internautes dans ses choix. Pareil, si vous avez plusieurs produits à montrer, mettez directement. Alors ça c'est techniquement ça peut être complexe techniquement sur certains sites mais dans les champs de dans les champs de sélection s'il y a des catégories mais laissez l'internaute choisir le nombre de produits possible. Voilà. Voilà pour cette phase-là. Pour tous ces petits éléments de réassurance, toutes ces petites infos à mettre en place sur un site qui facilite la lecture de l'internaute. Donc vous avez une promesse de valeur qui envoie, vous avez un appel à l'action facile, lisible, compréhensible qui envoie. Vous avez un site ergonomique avec des formulaires faciles à remplir, avec des recherches simples, avec un panier qui donne envie d'acheter, avec toutes ces options. Et bien vous avez déjà rempli beaucoup de choses et franchement, si vous, vous, vous respectez toutes ces petites choses-là, vous allez déjà avoir un... un un retour significatif sur votre site. Vous allez déjà avoir plus de contacts ou plus de ventes. C'est obligatoire, ça fait partie des bases du prérequis d'un site et ça augmente directement. Pour conclure, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Vous pouvez ajouter toutes vos questions dans l'onglet questions à droite. On y répond et on les prend. Est-ce que vous en avez Allez-y et en complément, du coup, ça a été une demande assez récurrente euh, suite au webinar. Donc, on souhaite vous proposer euh, deux heures de coaching pour travailler sur votre site avec 50 euros de réduction immédiate sur l'atelier de travail, sur le coaching. Donc 647 47 euros au lieu de 197 habituellement, où on va pouvoir vraiment prendre ensemble euh, et en main le, le, votre site, vous aiguiller, répondre à toutes vos questions. Euh, voilà, vraiment être à vos côtés et vous aider pendant deux heures individuellement pour ceux qui le souhaitent. Grégory vient de vous envoyer le lien vers la prise de rendez-vous. Et on passera à l'étape suivante, mercredi 29 avril 11h, sur l'arbre de récence et comment bien organiser ces pages, puisqu'on a beaucoup de contenu, on a beaucoup d'infos. Ok, comment est-ce qu'on organise tout ça Comment est-ce qu'on hiérarchise nos informations et en même temps on va faire un petit clin d'œil au référencement naturel, puisque l'objectif, c'est bien voir le référencement naturel et l'importance de l'arborescence dans un site et l'impact que ça va avoir sur votre référencement naturel. Alors, question-réponse. Eh bien, écoutez, pas de question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec tout ça N'hésitez pas. Ok. Eh bien, je vous propose de vous donner rendez-vous directement mercredi 29 à 11h. Bonne journée à vous et à très vite.